Alors bonjour les amis, je vous retrouve pour le tirage des énergies générales et sentimentales. Pour tous ceux qui me rejoignent, euh, je répète qu'il y a une promotion grâce à mon, à mon code Eve Angel lumière sur le site essencemana.fr où vous allez pouvoir trouver euh, des objets assez gros, plus ou moins de formes différentes, rondes, triangulaires, <rire> pour recharger euh, vos minéraux, euh, toutes les pierres, les pendules, les cartes, euh, les plantes, l'eau, même si vous n'avez pas de carte à la maison. Ça aussi dégage les énergies électromagnétiques, vous allez le voir, il y a des fleurs de vie qui apportent une énergie très très positive. Vous allez avoir un taux vibratoire beaucoup plus élevé, donc du coup, ça va vous clarifier votre énergie autour de vous et dans la maison et ça vous rapportera de, du calme et de la sérénité parce que ça va vous permettre de vous rééquilibrer, c'est-à-dire que ça va chasser le plus possible des énergies négatives et vous allez sentir davantage mieux dans votre corps, dans votre état d'esprit et même dans votre maison en général. Ça peut redynamiser des, des aliments et des plantes, ça peut recharger euh, même de l'eau, la structurer et purifier les lieux et les objets. Comme je vous ai dit, il y a différentes formes. Là, j'ai le, le trio, en fait, le Sriantra, la fleur de vie et le Métatron. Vous avez aussi des médaillons à porter pour euh, vous donner euh, plus de confiance, plus de, plus de rayonnement et donc plus d'énergie positive pour attirer les bons événements et les bonnes personnes à vous. Donc, ça va chasser et mettre une barrière. Euh, voilà, je, en tout cas, je vous, euh, je vous indique qu'il y a un gros, gros code 20%. C'est quand même beaucoup pour vous. Euh, donc, il ne faut pas hésiter, surtout en ces temps de fin d'année où il y a des cadeaux qui arrivent. <rire> Alors, on va passer au tirage euh, de la semaine. On a euh, le tirage numéro 1, ce sera Ariel, avec euh, oh, oh, euh, des expériences nouvelles, euh, psychiques, qui sont en train de changer. Votre vue et votre façon de voir le, le monde et vous-même euh, Permettez vos dons spirituels de vous ouvrir euh, À travers les études, la prière et la méditation Donc tas numéro 1 tas numéro 2, ce cristal Ayez foi et espoir Parce qu'il y a quelque chose de positif et de nouveau euh, à l'horizon Que vous ne pouvez pas voir encore Donc voilà, énergie nouvelle hein? <rire> Et très spirituelle apparemment ce sont deux cartes qui ont été tirées au hasard. Donc, il y a un, un message derrière pour tout le monde. Hein? On s'ouvre euh, à l'énergie spirituelle, à, aux anges, à Dieu, à l'univers. Il y a quelque chose qui va, qui va donner euh, beaucoup de positif pour certains d'entre vous. Parce que vous allez voir la, le changement en vous et autour de vous. C'est par rapport à votre vision que ça se passe. Si vous voyez les choses qui sont toujours pareilles, vous risquez de ne pas changer les choses. Par contre, si vous élevez votre conscience, vous ouvrez vos chakras et votre... <rire> intelligence, entre guillemets, il euh, y a des choses qui vont, qui vont arriver, qui vont qui vont dépasser peut-être vos, vos croyances actuelles. Alors, thème numéro 1, euh, je fais un petit point sur une énergie. Déjà pour vous, cette semaine, qu'est-ce qui euh, ressort Thème numéro 1, s'il vous plaît. Ceux qui ont choisi Ariel. Alors, ouh Waouh <rire> L'amour, waouh, très beau. Alors, la base de la question inclut peut-être votre vie romantique. C'est maintenant que c'est en train de changer pour le meilleur. Donc, attendez-vous, euh, ouvrez les yeux. Euh, si vous êtes déjà en couple, il y a peut-être une amélioration. Si vous êtes dans une, une période difficile, euh, il y a un changement positif. En fait, tout ce qui concerne l'amour, les, les relations amoureuses, sentimentales et affectives, ça va aller de mieux en mieux. Vous pouvez aussi rencontrer votre double si ce n'est pas déjà fait. Très, très joli tas numéro 1 donc on y va on va regarder messieurs du tas numéro 1 les compagnons des femmes les énergies masculines qu'est ce qu'elles ont cette semaine du 7 hein, du 7 euh, au 13 je sais plus le numéro au 13 ou 14. 13. Alors, l'énergie euh, inaptitude, on a communication. Donc il y a quelque chose. Alors, ça veut dire qu'il y a peut-être euh, peut eu un message où il n'y a pas eu de réponse, il n'y a pas eu euh, quelqu'un qui, qui a écrit à l'autre. Il ya a, ouais, c'est, euh, ça, ça va pas bien dans les communications ici. Hein. C'est peut-être déjà derrière vous. C'est, ça veut dire qu'il y a un message qui pose problème. Soit il n'y a pas de réponse, il y a un message qui euh, Inaptitude. Oh, rupture mmh. j'aime pas trop ça j'aime pas trop ça ça me fait penser à quelque chose c'est à dire ça veut dire si vous, écri si vous écrivez à quelqu'un il ne va pas vous répondre il s'en fiche un petit peu si c'est peut-être un message qui est un peu inutile donc euh, faites attention à tout ce qui est communication hommes les hommes allez commencement Accusation, communication, on retrouve l'énergie euh, un petit peu de ça, en fait. Hein. Messieurs, euh, vous avez un, une ouverture, mais qui commence mal. C'est-à-dire, vous allez recevoir une accusation par message. Hein? Voilà, ça peut être ça, une accusation, un reproche. Euh, une sorte de, de blessure, en fait. Ça peut être un... Un message blessant, vous envoyez un message blessant, vous commencez quelque chose et vous recevez en retour une accusation, un reproche. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui euh, ne voit pas d'un bon oeil. Peut-être que vous, causez en train de, vous êtes en train de commencer. Donc, ça va peut-être concerner cette histoire d'inaptitude. Les hommes, plutôt, à moins que ce soit vous qui, euh, qui commenciez à envoyer un message et, en faisant un reproche à l'autre. Ah, ouais, Encore, encore une naissance, donc. Donc, ça va vraiment concerner un projet, début de relation, début de situation, une naissance, quelque chose qui est en train d'attendre, qui est en train de grossir, qui est en train de grandir. Euh, un projet dans votre tête, mais on va, euh, ça va peut-être pas passer. Il y a peut-être une personne qui va reprocher à l'autre de commencer un nouveau cycle, de commencer un projet, un accord, un nouvel accord, euh, ce qu'il a en tête. De tourner une page aussi, peut-être aussi, parce qu'on a double, hein, commencement, hein. Commencement et naissance, donc. Euh, ou alors, attention, parce que la naissance peut être aussi la grossesse et la grossesse peut me dire l'attente. Alors, on vous dit peut-être que ça fait long, trop longtemps que vous avez commencé un cycle et que vous n'avancez plus, par exemple. Vous avez euh, du mal à avancer, à éclore le projet, à éclore la relation. Un reproche comme ça. <rire> alors, la femme. La femme, cette semaine du 7 août. Alors, protection, tristesse, voilà. pardon. On va vous demander pardon si on vous a blessé, si vous êtes dans une période triste. Euh, C'est pas mal parce que ça va s'arranger. Comme vous êtes protégé, si euh, aujourd'hui vous avez un chagrin, une déception, quelque chose qui vous euh, qui vous rend vous donne du désespoir, donc du malheur, une certaine mélancolie ou une douleur. Un, une douleur, c'est par le pardon que vous irez mieux. c'est On vous accordera le pardon si vous êtes en tort, si jamais euh, vous éprouvez une tristesse. Il faut absolument pardonner les personnes qui vous ont fait du mal. C'est comme ça que vous serez euh, serein, soulagé, hein, vraiment. On a la santé. Alors, vos énergies cette semaine. Vigilance, mmh. effondrement, aïe aïe aïe, alors force, il va falloir faire preuve de courage au niveau de votre vitalité, ne pas vous laisser abattre, euh, si quelque chose ne marche pas, si quelque chose euh, s'effondre, parce qu'on a quand même le château de, de cartes qui s'effondre, donc faites attention aux hypocrites, aux personnes qui peuvent vous voler votre bonheur, et ayez courage euh, d'aller de l'avant, de tenir bon en fait, hein, de tenir votre force, d'être enraciné. Quand vous êtes enraciné, rien ni personne ne peut vous ébranler. Et là, c'est peut-être ça. Dans vos énergies, il y a quelqu'un qui essaye de vous ébranler, qui essaye de vous culpabiliser, qui essaye de vous faire euh, échouer. Et la force gagnera. Hein vous avez du courage, en fait. Vous avez du courage. Sur le début d'un projet, par rapport à un enfant, euh, vous, il faut que vous ayez du courage. L'enfant, c'est aussi l'innocence, la pureté. Ouais, vous, il faut que vous, ayez, vous preniez les choses, en fait, comme un enfant, ce que je, je pense, hein. la force de l'enfant. C'est-à-dire que lui, il n'a pas, quand il n'a quand il pas vécu adulte, qu'il n'a pas eu toutes ses expériences, il est naïf. Donc, je pense que c'est ça, en fait. Il faut que vous soyez comme un enfant, que vous ne soyez pas dans la haine, le reproche, que euh, certaines personnes veulent vous voir échouer ou qu'une situation... Euh, finalement, n'est pas bonne pour vous. Il faut, il faut y avoir le courage d'un enfant qui regarde ça avec immaturité, avec naïveté, et prenez les choses peut-être avec plus de légèreté. Alors, l'amour, c'est peut-être cette histoire d'accusation, hein. l'amour, les amours, pour le tas numéro 1. on a le mensonge, le masque, oups, l'avenir, voilà. le doute, alors, vous avez des doutes sur votre relation parce que quelqu'un porte un masque. Hein. Vous avez euh, peut-être des doutes par rapport à votre, euh, votre conjoint euh, sur euh, comment, ça va se, comment ça va se passer prochainement. Mensonge à venir, doute. Oui, donc il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors, ce n'est pas forcément mauvais. Ça peut être vraiment un mensonge, une trahison vécue comme ça tel quel, et vous vous dites, euh, l'avenir, ça ne peut pas continuer comme ça. Hein. Je vais pas rester dans les doutes, à me dire, à me poser des questions, s'il me trompe, s'il me ment, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut vous mentir au, au niveau de vos, ses sentiments, et que vous avez des doutes sur la relation, comment elle va durer. On a la jalousie. C'est un peu, alors, attention à votre propre jalousie, à ne pas voir le mal partout, parce que quand vous voyez, en fait, euh, quand vous voyez de la jalousie chez quelqu'un, c'est que peut-être vous avez un mal intérieur à régler avec vous-même hein, aussi. Vous avez éprouvé une certaine jalousie, donc ça va vous mettre en doute sur l'avenir de votre relation. Attention à que ce ne soit pas troublé justement à cause de cette jalousie. Euh, ça pourrait aussi me dire que vous avez des doutes sur une personne que votre homme ou votre femme côtoie et que du coup, ça vous remet en question. Vous dites comment je vais faire euh, prochainement. Qu'est-ce qui m'attend prochainement avec elle ou avec lui si cette personne se comporte un peu bizarrement Alors, la maison, bon, après, c'est des énergies passagères. Hein ça vous prévient, en fait, on va dire. Hein ou l'échec, c'est quoi ça Le changement ah. et la stabilité. Bon, ça va mieux. Après un échec, à la maison... Sur votre lieu d'habitation, dans votre foyer, dans votre couple, mis à part qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, euh, qui peut ne pas, ne pas se faire comme vous l'attendez, il y a un changement qui va vers une stabilité, un équilibre, une harmonie. Bien, hein c'est bien. Ça va re, se, re, se remettre en place dans votre foyer ou concernant votre maison aussi, votre immobilier. Alors l'amitié, les amitiés, un ami ou une amie en particulier, comment ça se passe? la guérison, la réussite, ouais la lumière, c'est pas mal ça. ça veut dire que vous avez euh, avoir une sorte de guérison d'apaisement dans vos énergies, vous réussissez les choses et vous les mettez en lumière et vous comprenez des choses avec cet ami. Donc, il y a une amitié qui peut s'apaiser, il y a une amitié qui peut se réconcilier, vous allez faire la paix, vous allez réussir à mettre en lumière des choses, la vérité. Voilà, simplement. Vous allez comprendre la vérité. C'est Dieu, c'est la confiance en soi, c'est aussi euh, d'être... Euh, pour moi, c'est logique. Voilà, Ce qui doit arriver, arrivera. Euh, il n'y a pas de mensonge derrière, justement. Vous comprenez, vous savez ce qui se passe et c'est ça qui fait que la guérison va aller de mieux en mieux avec cette personne, c'est-à-dire si vous êtes un petit peu échauffé, euh, vous allez guérir de cette relation et, et surpasser les, les problèmes avec elle, surpasser la relation qui vous a fait du mal. Euh, cette personne est en train de guérir et met en lumière une vérité, donc c'est positif. L'argent, euh, l'argent, à chaque fois je veux mélanger, bon, je reste comme ça. L'argent, alors on a l'union, le contrat, impasse, oh punaise, et uh, incertitude, donc il n'y a pas de réponse. Là, il y a quand même un blanc. Hein. Euh, mais par contre, j'ai la paix ensuite. Donc, ça pourrait dire que sur un contrat, si vous avez euh, un, une impasse, c'est-à-dire quelque chose qui ne marche pas financièrement, euh, vous ne savez pas si cet accord, cette alliance, euh, cet engagement va marcher, que vous êtes dans l'erreur. Hein. Vous ne le savez pas si vous êtes dans l'erreur. On ne vous le dit pas, en fait. Mais par contre, voilà, la paix indique quand même qu'il y a une certaine tranquillité ensuite. Donc, si vous étiez déstabilisé sur un contrat, un engagement euh, que vous pensiez être dans l'erreur, parce que vous ne savez pas si vous êtes dans l'erreur, si vous faites une impasse dans un contrat, la paix va, va vous tranquilliser l'esprit. Vous retrouverez un soulagement. Ensuite, Donc, mais après un temps de non-réponse à votre question, c'est-à-dire une incertitude. Euh, vous attendez, vous ne savez pas si euh, le contrat dans lequel vous êtes, c'est bien, si, est -ce que vous allez, euh, si vous allez vous allier à quelqu'un, si c'est bien. Euh, ce que vous allez faire comme contrat et engagement et, et, et alors alliance aussi sentimentale bien évidemment euh, est ce que c'est une impasse ben non puisque finalement au bout après une période d'incertitude vous avez euh, un soulagement le travail la révélation l'opportunité waouh ah l'égarement voilà je continue et le bonheur vous allez prendre des chemins euh, qui vont peut-être ralentir. Alors, je, je pense avoir compris l'histoire c'est qu'au travail, il y a quelque chose que vous allez découvrir, qu'on va vous offrir, opportunité, une occasion sympathique. C'est peut-être une personne qui vous dit Ah, oh, bah tiens, tu devrais faire ci, tu devrais. Et là, vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous ne savez pas si finalement ça va donner euh, ce que vous pensez. Est-ce que c'est une vraie occasion Est-ce que c'est euh, de la tricherie Est-ce que c'est une arnaque Est-ce que c'est bien de partir de, de, Voilà, d'accepter cette révélation comme une opportunité, une chance. Derrière, il y a le bonheur, donc sans doute qu'il y a quelque chose à gratter dans cette proposition. Euh, après, euh, c'est vrai que l'opportunité pourrait dire que vous allez euh, vous égarer un moment. Pour trouver le bonheur en fait. Vous allez perdre du temps, euh, vous allez peut-être vous inquiéter outre mesure, alors que vous avez le bonheur tout cru, tout cuit, euh, voilà, qui vous attend par rapport à cette révélation. Quelque chose que vous avez comme opportunité, chance qui tombe grâce à quelqu'un, quelque chose qui vous est dit. Ok? Ouais. Voilà. Allez, euh, je fais un petit break et euh, on va passer au, au domaine sentimental. Alors, on va faire le domaine sentimental, comme à l'habitude, euh, je choisis donc l'énergie masculine et l'énergie féminine, ce que vous attendez de la relation cette semaine et ce que vous rencontrez comme problématique avec votre autre ou dans votre relation sentimentale ou, ou euh, dans vos énergies en général sur vous. Et le lien qui va, euh, le lien, comment va se passer ce lien euh, cette semaine alors, cas numéro 1, Love Life d'ailleurs, il hein, faut remarquer qu'il y a quelque chose d'important pour certains d'entre vous, bien sûr, vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc il peut y avoir des énergies différentes. Euh, allez, on y va. Les hommes, messieurs, comment vous vous portez cette semaine Quelles sont les énergies actuelles sur vous Il y en a une qui s'est retournée, je vais lui mettre parce que je pense qu'il y a un message. Euh, ce que vous attendez de la relation, ce que vous retrouvez comme problématique, mesdames, l'énergie sur vous cette semaine, oh j'en ai deux, oui, Deux. Oui, apparemment, ce que vous attendez de la relation, ce que vous retrouvez comme problématique, le lien euh, pour vous, entre les deux, si vous avez quelqu'un. Hop. Ok, ah, encore une histoire de masque et de mensonge ou d'égout. Attention à quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il ressent ou qui vous cache quelque chose. Ça peut être plus ou moins grave, disons. Alors, messieurs, on a la, la notion d'être zen d'être dans la sagesse, d'être réfléchi, de, voilà, vous, pour cette semaine, vous n'allez peut-être pas trop vous inquiéter, essayer d'apaiser les tensions, essayez de vous calmer, vous ressourcer, euh, vous êtes dans une énergie bienveillante, euh, donc ils disent bon raisonnement, donc euh, voilà, vous êtes peut-être quelqu'un qui va réfléchir avant d'agir, qui va prendre son temps, euh, et qui ne va pas prendre tout trop à cœur, pas d'énergie fulgurante, hein, de, de passion, ou de colère, je ne sais quoi. Donc là, calme. Ce que vous allez rencontrer dans cette semaine, donc... Ah, il y a encore une, une histoire d'invitation, donc divertissement. Une invitation est à venir. Vous allez peut-être donner une invitation à votre femme. Vous allez recevoir une invitation, une sortie, un anniversaire, je ne sais pas. Très positif pour s'amuser. Ce que vous rencontrez comme problématique, ah ben c'est monsieur, c'est vous <rire> C'est vous, c'est vous le problème. <rire> euh, alors, ce monsieur, c'est peut-être l'action, justement, qui va me montrer. C'est le manque d'action pour inviter quelqu'un. Vous êtes trop calme et euh, vous avez du mal à vous... À, à, à, alors, soit à prendre une décision, à agir dans une relation, à passer à un cap supérieur, parce qu'on a la responsabilité de l'homme. Euh, c'est peut-être justement que vous avez euh, trop de sérieux en ce moment, <rire> trop de, de retenue et qu'il va falloir aller de l'avant puisqu'on parle d'invitation et de sortie. Pour les célibataires, on vous dit allez, il faut que tu sortes, au lieu de rester chez toi par exemple à ruminer, euh, même si c'est positif pour toi et d'être dans ton énergie calme, euh, c'est aussi la notion qu'il faut que tu deviennes cet homme qui prenne des responsabilités dans la relation, qu soit euh, qui soit l'homme de quelqu'un. C'est peut-être aussi quelqu'un qui n'est pour l'instant en train de réfléchir à une future situation sentimentale sérieuse ou un peu plus ancrée dans le temps. Hein, Puisque c'est monsieur consultant qui pose problème. Donc, il y a un petit problème dans votre énergie d'aller de l'avant, de, de prendre les devants dans une relation, si vous ne connaissez pas la personne, par exemple de l'inviter, euh, d'aller dans une relation plus sérieuse, plus engagée, plus responsable. Voilà ce que vous avez comme problématique. Mesdames, waouh, <rire> ah ben voilà, ça résonne, puisque monsieur a peut-être du mal à, à passer un cap avec vous, il y a l'épreuve de l'âme sœur, c'est-à-dire que vous, vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie qui est là, mais il y a une grosse grosse difficulté pour l'avoir, pour l'atteindre. Euh, vous êtes en, en, dans une relation qui vous pose problème, alors les âmes sœurs, les âmes jumelles, les âmes qui ont quelque chose à faire sur Terre ont souvent euh, des liens qui sont euh, tiraillés par euh, des conditions difficiles, des apprentissages, des leçons, du karma et batati et patata, mais si c'est bien votre âme sœur, euh, c'est juste un passage difficile, c'est tout. Vous avez un passage difficile avec votre âme sœur, vous avez du mal à trouver le moyen de la connecter puisque peut-être monsieur a du mal aussi à s'investir. Ce que vous attendez, ben oui, vous attendez un déménagement, vous attendez de, de, de soi une ouverture avec cette personne, une ouverture de cœur, une ouverture, euh, une invitation qui n'arrive pas parce que monsieur reste sur ses positions, reste sage. Vous voulez que les choses avancent, bougent, progressent, s'ouvrent selon le, la difficulté et ce que vous rencontrez comme problématique, c'est le passé qui ne revient pas. <rire> soit il ne revient pas ce passé, monsieur ne veut pas revenir, soit c'est le passé de l'un d'entre vous qui fait blocage à la relation. Ok Et oh, très très beau, projet vie commune. Hein Donc dans ce premier tas, monsieur se cache sous un amour passager, sous un amour adultère, je ne sais pas, sous un flirt plutôt. Il va vous envoyer un message d'une pause, mais vous aurez une chance de vous unir. Regardez-moi ça. Hein J'ai un amour éphémère. J'ai peut-être quelqu'un ici, effectivement, qui euh, profite de la vie. Hein. Il invite, mais il ne s'investit pas complètement. Il va vous envoyer un message pour ah, ah, le couple, le mariage. <rire> donc l'âme sœur elle est là, elle n'est pas loin en tout cas, et c'est une nouvelle énergie qui arrive avec une idée de projet de naissance, d'avancer, euh, de passer un cap euh, ben justement d'engagement, peut-être de vie commune, mais que le passé de l'un ou de l'autre aussi, c'est peut-être le passé de monsieur qui fait obstacle, ou le passé de madame ou alors c'est quelqu'un du votre passé qui ne revient pas alors que vous avez votre âme sœur et il est encore dans le passé, il n'est pas encore déclaré <rire> mais ça devrait pas tarder ça devrait pas tarder puisqu'on a le retour ex-partenaire. À moins que ce soit un ex à vous qui bloque cette relation avec monsieur. OK Voilà, mes amis. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. À bientôt. Prenez soin de vous. Passez une belle semaine. On se retrouve, euh, ben on se retrouve dans les consultations qui n'ont pas été finies. Finies <rire> à 8 euros hein, bien sûr j'essaierai je, de, de faire des petits passages aussi sur les, les journées mais c'est compliqué mes journées en ce moment je vous fais de gros gros bisous à bientôt je passe au numéro 2 ciao ciao alors on va passer au numéro 2 ceux qui ont choisi donc cristal ayez foi et l'espoir parce que quelque chose de beau positif de nouveau arrive à l'horizon mais vous ne le voyez pas encore c'est bien alors, le tas numéro 2, quelles sont les énergies sur la semaine, s'il vous plaît, tas numéro 2, cristal, semaine du 7 au 13 euh, novembre, ou 14, je ne sais pas. Il y en a deux, demandez ce que vous voulez, donc demandez, laissez l'univers et les autres personnes savoir ce dont vous avez besoin, c'est comme ça que vous serez mieux servi, ce n'est pas un gardant pour vous, et faites quelques recherches. Donc là, ah, c'est marrant parce que les cartes ont le même, la même couleur verte. L'énergie de la guérison du cœur aussi, le vert. Donc faites des recherches, demandez ce que vous voulez, mais peut-être vous avez de devoir vous informer, contacter les autres, contacter, regarder les livres. Vous avez besoin de plus d'informations cette semaine au, au, au sujet d'une situation qui vous tracasse et sur laquelle vous avez besoin d'avoir de, des avis et des conseils. Que ce soit des anges, que vous demandiez ce que vous voulez pour qu'on vous l'apporte. Ou que ce soit sur un plan plus pragmatique et euh, concret, que vous devez faire des études, des recherches sur une situation que vous avez besoin de, de vous informer. Vraiment. Donc, c'est très important cette semaine de faire des, des recherches et des études approfondies par rapport à ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Par exemple, c'est peut-être plus professionnel ici, hein, ce que je ressens, matériel professionnel. Et comme quelque chose de positif se, se propose, c'est que pour l'instant, c'est consacré à vos études et à votre recherche pour avoir cette chose positive arrivée. Et l'univers, si s'il sait ce que vous voulez, il vous l'apportera deux fois plus vite que s'il ne sait pas, bien évidemment. Alors, l'homme. Messieurs, alors, quelles sont les énergies sur le terrain numéro 2 On a la rupture et la chance, donc après une rupture, alors soit c'est la chance d'en de, de, finir avec quelque chose, stop c'est bien, un, des fois une petite situation qui, <rire> euh, ça me fait penser à ce que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire si vous avez besoin de rompre quelque chose, il faut le dire, il faut prendre votre chance, euh, je... moi-même j'ai un truc à vous dire mais je n'arrive pas à le dire en fait, je n'arrive pas, je suis coincée. Je suis coincée parce que je ne veux pas faire des, des remous, mais euh, c'est euh, bloqué sur la gorge là et euh, j'ai envie de tout balancer, j'ai envie de dire ce que, ce que je pense, j'ai envie de dire euh, et je ne veux pas faire de bêtises, je ne veux pas tout euh, voilà, vous déstabiliser mais j'ai vraiment cette, cette énergie là alors que j'aurais peut-être pas choisi ce, ce tas là, j'ai cette énergie de prendre sa chance et de dire stop à, à certaines choses. Et euh, à passer à autre chose, à, voilà, à se renouveler, à vraiment euh, prendre la chance peut-être que l'univers vous propose. Euh, c'est une chance des fois de rompre et, et d'arrêter. Il euh, y a des choses qui ne peuvent pas durer euh, dans, dans l'état. Et donc, euh, voilà, si ça continue comme ça, ça finira par faire déborder le vase, hein, comme on dit. Euh, donc, la chance d'une rupture. La chance de dire... Oh, voilà, c'est une rupture qui va vous donner une autre chance. Homme. Oh, alors, les hommes, l'énergie masculine, si vous êtes une femme, par exemple. Hein Alors, la vigilance, faites attention, vous avez une protection. Ah, elle a voulu sauter, celle-là. Ah, sur un voyage. Pourquoi la vigilance Parce que la protection vient vous rassurer. Messieurs, la vigilance, pourquoi donc Pourquoi vous devez vous méfier euh, un complot sur un prochain voyage mais vous êtes protégé donc même s'il y a des petits malins qui essayent de vous faire douter vous êtes protégé sur un voyage sur un déplacement sur des vacances prochaines sur une mutation voilà c'est à dire ce qui euh, même si vous doutez vous avez l'impression qu'on est dans le complot derrière vous qu'on essaye de vous piquer quelque chose ou euh, vous voler ou vous arnaquer, je ne sais pas. En tout cas, il y a une notion que la protection apporte une, une certitude en fait que ce qui doit arriver arrivera. Hein, voilà. Donc, si c'est un voyage, un déplacement, il va arriver. Protection, voyage. À moins qu'on vous dise attention à tout à toute situation, lors d'un déplacement, de ne pas vous faire voler ou de ne pas perdre quelque chose lors d'un voyage, mais comme vous êtes protégé, euh, vous êtes en sécurité, vous avez un soutien lors d'un voyage ou d'un déplacement ou d'un futur déménagement même, pourquoi pas hein? Peut-être que vous doutez et qu'on vient vous rassurer en vous, dis, en vous disant, mais non, tu peux y aller, hein, c'est sécurisé en fait, les anges, les, les guides, ils ont prévu ce voyage, cette mutation euh, voilà, si tu as envie d'une excursion, si tu as envie de partir à l'autre bout, euh, vas-y. La femme, à l'autre bout, l'autre bout du monde. Ah bah décidément, j'ai deux cartes à la fois. Alors, pardon, effondrement, révélation. Il y a quelqu'un qui va vous demander pardon, vous allez devoir demander pardon, mais il y a une révélation, une déclaration sur quelque chose qui, qui, qui s'est effondré, que vous avez accusé comme... Euh, euh, je ne sais pas, un échec, euh, quelque chose qui n'a pas marché. On a bien le pardon. Donc on vous demande pardon, vous, a, vous allez par rapport à une révélation sur une situation d'échec, d'effondrement, de, je ne sais pas moi, euh, d'une chute que vous avez accusé, une révélation. Donc de cette révélation, peut-être qu'il va falloir l'accepter. Accepter la révélation, qu'est-ce que c'est La révélation. Et de lui, de lui pardonner. Ah ben voilà, la révélation, la chance. La chance de la rupture, vous voyez, c'est ça en fait, ça vous concerne. La chance par rapport à quelque chose qui s'est effondré, certainement vous allez découvrir, on va vous offrir une révélation qui est votre chance de pardonner cette personne et d'aller de l'avant. C'est peut-être, en fait, le soulagement comme quoi quelque chose qui ne marche pas va donner autre chose aussi, va donner une autre opportunité. <rire> ouais. Ou expliquez-vous si vous voulez en finir avec quelque chose qui ne marche pas. Il y a une révélation d'une chance, donc une révélation qui vous donne une opportunité à saisir pour autre chose, autrement. Santé. Santé, mes amis. Donc, ta numéro 2, ayez la foi, la confiance en l'univers. Acceptez. Bon, ça va un peu dans le, dans le même sens. Hein. Et la conscience. Waouh <rire> Ah, c'est dingue ça. Dans les énergies, c'est hyper connecté. Hein. C'est-à-dire que les énergies sont connectées à la santé. La conscience et euh, le chakra. Euh, euh, ça va me revenir. Euh, Wi-Fi. Je, je l'appelle Wi-Fi. Hein, c'est parce que c'est la tête, la couronne. Chakra couronne. L'acceptation. Et la foi. Euh, c est, c est, voilà. Donc il faut que vous ayez foi en une acceptation des énergies et de prendre conscience que vous êtes toujours dans la lumière. Que c'est la. Que, voilà, que vous allez recevoir quand même.. Euh, Ayez foi que même si c'est des énergies difficiles, il faut les accepter. Ayez foi que les choses iront plus vite et, et mieux si vous les, vous les acceptez, si vos énergies sont saines, sont posées, euh, que vous ne luttez pas, que vous n'essayez pas de, de, de forcer, de tricher ou je ne sais quoi. Il y a l'acceptation qui est très, très importante pour que vous soyez dans la lumière. Donc, faites confiance en l'avenir, faites confiance en, en la vie, en, voilà, à ce qu'on vous offre comme aussi clairvoyance et lucidité. Les amours, vos amours, pour ta, ta numéro 2, vos amours, alors, oula, peur d'un présent, d'un cadeau, bah tiens, et d'une clé, bizarre, bizarre, <rire> pourquoi vous avez peur d'un cadeau et d'avancer en fait, peur d'offrir votre cœur peut-être, qui ferait des, euh, changer les choses euh, alors là, on a quelqu'un qui est un peu perdu dans, dans ses énergies. Je ne sais pas si c'est vous ou l'autre. En tout cas, il y a des peurs par rapport à, à le fait... Ah, peut-être c'est monsieur qui a peur de euh, vous offrir quelque chose qui va euh, faire en sorte de changer sa vie sentimentale, qui va euh, offrir une nouvelle opportunité dans sa vie senti sentimentale. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a peur aussi de vous offrir un cadeau comme une bague, euh, une information importante qui fait que cette information, ce cadeau cette attention va faire beaucoup de changements dans la relation. Vraiment. Et ça vient de vos peurs. Donc, attention à tout, toutes les personnes qui sont insécures au niveau sentimental, émotionnel. Peut-être que c'est le moment euh, de vous lancer. Hein, parce que, regardez, j'ai monsieur qui est dans la, aussi dans la vigilance de faire confiance à un futur voyage. Donc, si vous avez un voyage, un déplacement, un déménagement, un cadeau, quel qu'il soit, un investissement, un retournement de situation positif, et ce retournement... En fait, ce cadeau va débloquer beaucoup de choses. En fait. C'est en faisant le pas du cadeau, de l'attention, de la générosité, que les choses vont se déverrouiller. Mais attention à vos peurs. La maison. numéro 2. On a le sacrifice. Oula. L'avenir. Commencement. Donc aujourd'hui dans la maison, il va falloir oublier, euh, vous, vous êtes dans une période de sacrifice, donc vous oubliez quelque chose ou quelqu'un, euh, un domaine, euh, au détriment peut-être pour l'avenir, un, un avenir meilleur. Admettons, vous vous dites aujourd'hui, je me prive d'aller euh, au restaurant euh, pour mettre de côté, pour avoir un avenir, un projet, par exemple pour aller euh, en voyage, pour me payer le voyage. Je vais arrêter de dépenser dans des bêtises, je vais me sacrifier ou par exemple, je vais travailler loin de chez moi. Ben, je dis des bêtises, hein. je vais travailler de loin de chez moi pour gagner plus, pour après avoir un, un nouvel avenir, un nouveau projet plus positif. On est dans l'attente, on est dans l'attente d'un commencement aussi. On peut être à cheval entre la notion de je me prive, je ne suis pas bien là où je suis, je fais des concessions, des sacrifices, mais... J'attends un nouveau départ. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera. J'attends un commencement, un nouveau projet, une nouvelle relation. Mais aujourd'hui, peut-être que aussi, je me sacrifie au niveau matériel. C'est-à-dire que je, je fais attention à tout ce que je dépense, que je mange. Euh, ma, maison, ma maison, mon lieu d'habitation, c'est mon sacrifice parce que je dois faire un crédit. Et que plus tard, il y aura un nouveau commencement. Prise de conscience comme ça, euh, cette semaine. Amitié, les amis, pour le tas numéro 2. Alors, on a de la communication, une lettre, purification, waouh. Soulagement, ah merde, pardon. Échec, pourquoi échec Soulagement, échec, purification. Oh là là là là là là, il n'y a pas de message. Qu'est-ce que c'est que ça Parce que là, il faut que vous oubliez un message, hein, en fait. Il y a un message qui ne donne rien, ou euh, faut plus vous inquiéter de ce message s'il n'a pas eu de réponse par rapport à quelqu'un de, de votre entourage. Hein. Donc là, on va toucher les proches, les amis, la famille. Si vous envoyez un message et que euh, vous n'avez pas de, de, de réponse encore, ça me fait penser à tout à l'heure au premier tas aussi, euh, la purification, elle est nécessaire. Qu'est-ce que c'est que ça Peut-être que vous devez nettoyer vos énergies parce que pour l'instant, la communication ne passe pas. Il y a un échec, et une interrogation. Mais là, ça devrait... Euh, Oh là, il faut que j'aille voir ailleurs parce que je suis un peu intriguée. Assainissement, c'est l'assainissement du message. C'est-à-dire, c'est oublier un petit peu ce que ce message euh, n'aboutisse pas ou aille dans l'échec. Interrogation, donc on n'a pas... L'univers ne veut pas le dire. Et libération, donc il faut vraiment que vous libériez d'une réponse qui n'arrive pas, par exemple. Que vous ne soyez pas euh, consacré à... Pourquoi Pourquoi Pourquoi euh, Non, il faut vous soulager de cette énergie parce que vous bloquez l'énergie aussi. Hein. En ayant trop d'impact sur un message, une demande de message, de réponse, il faut arrêter d'attendre. Il faut, attendre, faut arrêter d'attendre la, la réponse, il faut arrêter aussi peut-être d'envoyer de, un message, je ne sais pas, qui donne de l'échec, c'est-à-dire que vous, vous envoyez un message et vous n'avez pas de réponse de la personne, donc arrêtez ça. Il y a une purification à faire, il y a euh, voilà, quelque chose où vous détachez, détachez complètement de cette attente. Alors l'argent euh, pour la semaine, donc l'argent, l'abondance, accusation, oh lolo, là là. <rire> tempérance, ah réussite, c'est bien. <rire> donc ça, ça veut dire que ça va s'apaiser si on vous a reproché, reproché des choses sur le domaine financier, sur des investissements, sur votre abondance en général. Vous allez vous retenir de l'accusation. Vous allez arrêter peut-être de recevoir ces flèches aussi. Et vous allez réussir et grandir et passer à autre chose. Donc réussite à vous tempérer dans les accusations par rapport à quelqu'un qui gagnerait de l'argent, par exemple. Pourquoi toi, tu gagnes ça et pas moi euh... Des reproches qu'on vous fait sur vos finances. Je ne sais pas si vous gagnez beaucoup d'argent ou pas d'argent, mais en tout cas, ça va... Euh, se tempérer, vous allez vous retenir, la personne qui vous a fait du mal, vous avez fait des reproches, euh, qui vous accuse de quelque chose sur le plan financier, voilà, c'est pas grave, parce que ça va... Vous allez dépasser euh, l'obstacle. L'obstacle, oui. Le travail au niveau professionnel. Alors, on a la tristesse. ou Le bonheur, bah tiens, ça passe du coq à l'âne. Et la naissance, yeah <rire> C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous voyez, c'est peut-être la chance de la rupture. Ici, on a « Vous étiez malheureux, vous étiez en doute, j'ai une déception au travail. » Mais il y a le bonheur qui arrive avec un nouveau projet. Une naissance en vous, quelque chose qui est en train de germer, qui est en train de grandir, qui est en train peut-être de promettre quelque chose de plus sympathique pour vous. Donc, après une déception au travail, vous allez retrouver un nouveau cycle. Si vous êtes dans votre travail, c'est-à-dire une nouvelle énergie, euh, un nouveau projet, une nouvelle idée qui va vous mettre en joie. Voilà. Mes amis, je vous fais un petit break, je range tout ça et on va passer au, au thème sentimental. Allez, je vous retrouve pour le tirage numéro 2. Donc, relation amoureuse. Chance couple. Hein. Mmh. Ta numéro 2, Cristal, qu'est-ce qu dit aux hommes et aux femmes C'est chaud Et oui <rire> Oui, vous êtes amoureux, oui, il y a de la chaleur, oui, il y a des retrouvailles, oui, il y a quelque chose de physique. Voilà, tout est beau, tout est chaud, tout est positif. C'est un amour physique plutôt, là, un passionné, hein, on va dire. C'est la confirmation que vous êtes amoureux l'un de l'autre, vous êtes attiré l'un par l'autre aussi. Vous avez quelque chose de plus de plus chaleureux qui va arriver. Messieurs, pour euh, donc l'énergie masculine, ce que vous attendez de la relation aujourd'hui, ce que vous rencontrez comme problématique cette semaine, mesdames, votre énergie cette semaine, comment oh, ce que vous attendez, ce que vous retrouvez comme problématique et donc votre lien tous les deux, si vous êtes en couple, en relation. C'est chaud, cacao alors, on a encore l'atmosphère la, chaleureuse. Donc, messieurs, vous, vous portez bien comme un cancer lion vierge. Vous pouvez être cancer lion vierge. Peut-être dans l'ascendant aussi. Euh, on peut, pourquoi pas. Euh, une atmosphère chaleureuse, de toute façon. Vous avez euh, détendu. Donc, ça me fait penser vraiment à la chaleur ici. L'atmosphère où vous vous sentez bien dans vos baskets. C'est léger. Euh, voilà. Vous vous sentez bien. Ce que vous, oh Ce que vous attendez de la relation, c'est du froid. <rire> pourquoi ça du froid et à cause d'une maman problématique. Aha. Alors peut-être que ça va se geler. Euh, il va y avoir une problématique dans pendant la semaine au niveau sentimental pour certains parce que vous étiez bien, mais on voit qu'il y a un problème avec la mère, soit votre mère, soit la mère de famille, soit l'amour la, inconditionnel que vous avez. Vous n'arrivez pas à la, à la alors, peut-être une énergie légère, d'un autre côté, vous vous sentez bien, vous êtes Lion vierge, peu importe, mais par contre, vous vous attendez à du froid, à de la glace, parce que vous, vous manquez d'amour inconditionnel, vous avez eu des problèmes avec votre maman étant enfant, elle ne vous a pas donné assez d'amour, donc il y a un manque, et que vous ne savez pas comment aimer la personne, puisque vous n'avez pas appris, vous n'avez pas, ça c'est un peu plus profond, on va dire, on va taper dans les énergies de pourquoi je ne suis pas heureux en amour, pourquoi je n'arrive pas à trouver l'amour, pourquoi je n'ouvre pas mon cœur. Ben parce que ma mère ne m'a pas donné cet amour et je ne sais pas comment le donner à une femme. J'ai vraiment un gros gros message. Alors que vous êtes plutôt jovial l'été, hein, l'été c'est, euh, voilà, on s'amuse, on est bien, on se sent bien, euh, voilà, tout va bien. Euh, il y a peut-être un côté aussi au fond de vous, au fond de vous, à l'extérieur de vous. Hein, à l'extérieur de vous messieurs c'est la glace, c'est la difficulté c'est peut-être des problèmes avec votre femme avec la mère de votre euh, enfant aussi pour certains euh, ça va se gâter en fait cette semaine voilà. alors qu'au fond de vous vous aimez cette personne vous avez le feu intérieur comme le lion par exemple cancer lion vierge avec l'été mesdames, vous avez le coup de foudre vous avez une prise de conscience vous avez une rencontre subite euh, un changement inattendu cette, cette semaine, une prise de conscience si vous êtes déjà avec quelqu'un, euh, une rencontre si vous êtes célibataire ou presque, euh, une énergie de réalisation de, ouais, de réalisation, de changement aussi, qui peut arriver soudainement par rapport à votre relation. Ce que vous attendez de la relation, c'est une intuition. Donc, vous avez des connexions avec l'univers, avec les anges, vous êtes très connectés. Hein. Je vois le coup de foudre euh, spirituel, c'est-à-dire un réveil. Un réveil, ouais, un réveil. Et ce que vous rencontrez, ah, encore comme dans le premier tas, il y avait le passé qui revenait. Donc, soit ce passé n'arrive pas à revenir, c'est quelqu'un qui euh, vous bloque. Euh, alors, soit cette personne, elle est là, elle est froide, vous avez des problèmes avec elle parce que c'est vous, la mère de ses enfants ou l'amour inconditionnel que vous lui donnez et que vous, vous n'arrivez pas à retrouver cet amour alors que vous vous sentez. Vous sentez qu'il y a quelque chose avec lui. Euh ou alors ça peut être un coup de foudre que vous avez cette semaine avec des indices, euh, des messages de l'univers, mais que, mais que la personne fait blocage. Votre passé vous fait blocage à cette nouvelle rencontre. Voilà. Les souvenirs du passé bloquent la relation. Le lien, bah on est dans l'amitié sincère et la loyauté. Fidélité si vous êtes en couple quand même. Donc n'ayez pas peur de ça. Euh, si vous êtes en couple, là, il y a un petit problème de, de froideur, de passé qui ressurgit dans votre tête ou dans vos énergies, d'intuition, de prise de conscience, mais vous avez un lien quand même qui est sincère. Hein vous avez un lien sincère. Si c'est monsieur qui a un problème avec sa mère et qu'il est froid et qu'il ne sait pas comment donner de l'amour, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes amis. Sinon, euh, vous êtes en couple, mettons, et vous avez une intuition, une prise de conscience que quelque chose, euh, que chose peut-être doit s'arrêter. Oh, pourtant, on avait le oui. Donc, le oui, ça peut me dire qu'il y, y a beaucoup de choses à donner. Euh, vous êtes amoureux l'un de l'autre, mais ça confirme, mais que c'est au statut un peu euh, de l'amitié amoureuse. On n'a pas passé le cap, on n'est pas allé plus loin. Donc, cette semaine, il y a beaucoup d'amitié, de relations cordiales, de relations de soutien aussi. Mais au niveau sentimental, euh, Peut-être un petit peu compliqué, je ne sais pas. Parce que là, lui, lui il a un problème de froideur, hein, de distance aussi. Alors, le passé, je vais demander le passé, pourquoi euh, ça pose problème. Ah, ah <rire> C'est une autre femme du passé qui pose problème. OK Ou alors, si vous êtes en couple, c'est le fait d'être la, la tierce personne. Euh, par exemple, vous avez un coup de foudre avec une personne... Non. Moi, ce que je vois, c'est plutôt quelqu'un ici qui est bloqué par une ex. Hein Le passé. Et qui en veut, en fait, à votre homme. Vous avez une prise de conscience comme quoi votre homme, il est bloqué peut-être par une ancienne mère de famille. Par une ancienne femme. Hein c'est peut-être ça, en fait. Et que vous restez au stade de l'amitié. Que dans votre couple, il y a une énergie tierce qui fait blocage et qu'elle appartient au passé. Ok euh, C'est une femme rivale qui fait blocage de toute façon. À moins que ce soit vous, attention, qui ait joué dans le passé euh, la tierce personne et, euh, et euh, vous, vous avez du mal à lâcher l'affaire. La, la, euh, vous vous dites peut-être que cette personne, elle va vous prendre, elle va faire pareil qu'avec les autres. Euh, avec les, vos autres amants. Euh, les autres relations, par exemple, on vous a pris pour la, la dernière des dernières. On vous a pris pour la femme rivale et pas l'officielle. Et que c'est pour ça que vous avez du mal à avancer avec lui. Et ça reste au stade amical. Amitié, quand même, c'est fidèle. Donc, c'est quand même un lien qui est, est sympathique. Moi, je dirais plus qu'il y a quelqu'un d'autre du passé qui euh, peut foutre le bazar, entre guillemets. Eh oui, vous voyez vous êtes plutôt superficiel aujourd'hui, vous êtes plutôt dans un lien léger. 23-32, tiens, tiens, tiens, tiens. Ce que j'ai, tu l'as. Ce que je vois en toi, tu l'as. Ce que j'ai comme problématique, tu l'as aussi. <rire> Réciprocité des deux relations. Mais là, je vois vraiment, euh, c'est léger, voilà. C'est peut-être un petit peu bloqué en ce moment. Hein. C'est peut-être un petit peu bloqué. Il y a une prise de conscience, et un changement par rapport à des intuitions. Peut-être qu'on va vous envoyer un message comme quoi l'ex ou une femme, ici revient dans la vie de l'autre la maman, hein, la mère de famille, qui revient dans ses énergies, mais pourtant, vous êtes amoureux l'un de l'autre, puisqu'on avait la chaleur. On a la chaleur et on a oui. Et puis, euh, c'est plutôt euh, voilà, du coup ci -coup ça Ça peut être une relation un peu euh, superficielle dans son ensemble. Une énergie légère, à moins que vous ayez le lien d'amitié et que cette femme, elle soit vraiment présente. Mais non, c'est votre lien. C'est un lien qui est plutôt euh, sur l'instant présent, sur, voilà, sur le divertissement, sur euh, la chaleur. Un coup de foot tout d'un coup, mais pour l'instant, il peut être froid parce qu'il a une vie de famille ou parce qu'il a des problèmes avec l'amour inconditionnel. Voilà, à cause d'une femme en tout cas, la femme, à moins que ce soit vous, la femme, hein, et ça lui pose problème en ce moment, parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel et euh, vous vous heurtez à une énergie passée. Voilà, mes amis, je vous fais de gros, gros bisous. Si vous voulez me contacter, c'est toujours pareil. On a, euh, vous avez mon mail, vous avez euh, la présentation en dessous dans la vidéo euh, des tarifs. Euh, voilà, donc pour vous contacter, merci de prendre patience. Parce que j'ai fait des petits tirages à 8 euros et du coup, euh, euh, je suis un petit peu en retard par rapport à ça. Je vous fais de gros, gros bisous. Bye, bye. Prenez soin de vous. Plein d'amour. <rire>